Salut c'est Lingen. Vous voulez créer une landing page, une page d'atterrissage, une page de capture pour capter les emails de vos prospects parce que c'est très important de le faire. Bah bonne nouvelle dans cette vidéo on va voir les meilleures solutions qui vous conviendront le mieux. Alors si euh, vous voulez commencer simplement sans que ce soit euh, trop galère et sans que ce soit trop coûteux, le plus simple, si vous avez déjà un blog et un site WordPress, bah, c'est d'utiliser, de juste créer une page. Vous créez une page WordPress. Normalement, dans le thème que vous utilisez, vous aurez à droite la possibilité euh, de choisir comme modèle, un modèle sans sidebar. Donc, ça va être pleine page. Et puis là, bah, vous écrivez votre texte et en dessous, vous utilisez euh, l'outil de, de répondeur que vous utilisez, vous allez pouvoir intégrer un formulaire sur cette page. C'est réglé. Aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez des outils plus avancés, donc si vous utilisez un auto vérifiez déjà si l'autorépondeur vous propose un outil de landing page. Donc moi, euh, j'utilise personnellement ConvertKit. Donc je vous mets le lien en dessous. Euh, ConvertKit a des très belles pages euh, d'atterrissage. C'est très propre. Forcément, faut payer cet outil-là. Mais de toute façon, vous avez besoin d'un autorépondeur. Donc, prenez ConvertKit si vous voulez un outil qui fait autorépondeur et landing page. Ça, c'est ma première suggestion. Euh, deuxième suggestion, c'est d'utiliser un outil comme System.io où là, vous pouvez vraiment tout faire. Landing page, page de vente, tunnel de vente, euh, formation, webinaire automatique. Ça, c'est la deuxième solution euh, qui vous est... Offerte. Sinon, je vous recommande aussi Podia. Si vous voulez créer des formations et avoir un espace membre super beau, c'est euh, l'outil que j'utilise aussi, Podia. Euh, ça va vous permettre de créer des landing pages pour juste capter des emails. Alors, ce n'est pas le but premier de cet outil. Ok, euh, Ce sera surtout un outil pour créer des formations payantes. Voilà. Euh, sinon, vous pouvez utiliser des plugins WordPress. C'est tout de suite plus compliqué à utiliser, je vous euh, le dis tout de suite. Donc là, je vous fais la liste d'un coup. Hein. Il y a Elementor, Divi, Five Themes. Euh, voilà, c'est peut-être les trois gros. N'allez pas sur Theme Forest chercher des trucs super compliqués. Euh, non, prenez un des trois gros. Pareil, je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo. Et euh, ce serait la dernière solution oui la dernière solution et c'est une solution que j'utilise mais qui est tout de suite plus coûteuse c'est d'utiliser lead pages lead pages c'est un outil payant c'est ça commence par 25 dollars par mois je crois euh, et donc vous allez pouvoir créer des landing pages et les intégrer sur votre site via un plugin WordPress, c'est l'outil le plus facile à utiliser, le plus abouti, mais qui fait qu'une seule chose, c'est les landing pages. pages. C'est pour ça que c'est très bien fait parce que leur métier, voilà, toute leur expertise, ils la concentrent sur ça. Mais je vous recommanderais d'utiliser cette solution vraiment si vous avez un business un peu plus avancé qui vous génère des revenus parce que juste payer 25 dollars pour un outil de landing page par mois, en plus un autorépondeur et en plus peut-être un outil pour euh, héberger vos formations en ligne, ça peut coûter cher. Donc, si vous voulez économiser, euh, si vous je, je vais terminer par ça, hein. si vous voulez économiser et que vous voulez un outil tout en un qui fait tout euh, moyennement bien j'ai envie de dire mais moyennement bien de toutes les de tous les outils c'est déjà très très bien c'est système.emo.io je vous mets le lien mais sinon si vous voulez juste un outil qui fait landing page et emailing convert pour moi c'est de loin le meilleur outil euh, c'est très efficace, c'est en anglais, mais c'est un anglais relativement simple. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai bah, d'autres outils. Peut-être laissez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je vous présente autre chose. Ciao, ciao